Cette société, cette putain de société de merde horrible. Il faut être comme tout le monde, sinon on commence à devenir louche et les gens se posent des questions sur nous. Il part dans notre dos, lamentable. J'en peux plus, j'arrive pas à tenir en faisant semblant. La mutilation revient, j'avais réussi à la battre. Mais malheureusement, dès qu'il y a une petite chose qui ne tourne pas rond, la mutilation revient. Elle me parle sans que je puisse me défendre. J'essaie de lutter, c'est de plus en plus compliqué, je vous assure. Je fais du mieux que je peux, je vous le promets ce combat de tous les jours pour essayer de se fondre dans la masse, de devenir comme tout le monde alors que l'on est. Non, je ne peux pas. Désolée, j'essayerai plus tard de vous le dire. Pour l'instant, je n'ai pas le courage, l'anorexie. Avant l'année dernière, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Elle commence à m'envahir, à me répéter sans cesse que je suis trop grosse, qu'il faut que je maigrisse, que je perde ces putains de bourrelets. Depuis que je suis petite, on me fait des blagues sur mon nom de famille, léger, ah, mais pourtant, t'es pas légère, t'es plutôt grosse. Grosse vache. Et encore, et encore, toutes les années de primaire, durant deux années de collège, jusqu'à ce que la mutilation vienne me hanter, et que tous les gens du niveau de 5 5e soient au courant, ou presque. Euh, bah, J'étais dans... enfin, pas dans le même cas, je me sentais pas trop grosse, mais euh, je sais que je me suis mutilée aussi, et euh, je suis tombée euh, aussi dans l'alcool, c'était bah, juste avant la rentrée scolaire en plus. C'est tout récent. Et euh, ça me touche parce que, bah, en fait, je trouve que. Enfin, je vais devoir revenir à l'idée principale, c'est enfin, le premier paragraphe du texte plutôt, euh, qui dit qu'en en fait, il ou elle, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, fait tout pour rentrer dans le moule de la société. Et euh, je comprends tout à fait parce que, en fait, nous, les jeunes, on est souvent sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Euh, YouTube aussi, et les pubs, ils ont tous euh, une image de, de la perfection. Enfin, il faut qu'on soit maigre, avec des abdos, il faut qu'on soit bien maquillé, il faut qu'on mette de l'highlighter, il faut qu'on suive la dernière tendance et tout ça. Et il faut comprendre que des gens qui aient un peu plus de, de poids, en fait, euh, bah, qui, qui se sentent rejetés bah, par toutes ces images euh, de personnes euh, au corps parfait, à la peau parfaite. Euh. Et là, c'est une réflexion que je me. Enfin, depuis quelques jours, là, je, me, je me demande euh, est-ce que, est que je vais pas supprimer mon compte Instagram Parce que, euh, parce que je pense que bah, j'en ai un peu marre de vivre dans ce monde, où, dans cette société où tout est régi par l'image, euh, par la beauté, par le maquillage. Et c'est pareil pour Snapchat. Je me demande si je ne devrais pas le supprimer.